Bonjour à tous, je m'appelle Johanna Zaïs. je travaille à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, un service de, de l'État dans l'Aude, en charge donc notamment des politiques sociales. Bonjour Marie-Claude Lane, je représente les familles dans le cadre de la TDI et votre Oui, Michel Bonal, Donc je suis présidente adjointe de la TDI. Et donc, euh, un frère handicapé, c'est pour ça que j'ai été cooptée dans l'équipe de la TDI. Voilà. Euh, ben, bonjour. Patrick Gunther, directeur adjoint de la TDI. Après avoir fait un long parcours comme directeur d'établissement au sein de l'AFDAIM, à DAPI 11. Bonjour, je suis Hélène Sandranier, je suis la vice-présidente au département. En charge de l'autonomie. un commentaire. Bonjour. bonjour. Euh, je m'appelle Yohan Houguer, je suis président de la délégation carcassonne. Bonjour, Charlotte Duru, je suis directrice de la PAM, association tutélaire. Bon, alors, on commence comment Peut-être euh, un premier écho. Euh, à partir des films, hein, ce qui permettra de, hein, de, de, de dérouler des choses. Je dois préciser que il n'y a pas de, de questions qui soient préétablies. Hein, c'est libre et c'est en fonction un peu de, hein, de nos émotions, de nos réactions, hein, qu'on s'interrogera ou qu'on fera du lien entre les uns et les autres. Alors peut-être, euh, je me permets, ça c'est le premier élément euh, directif. Peut-être, Michel, est-ce que tu peux euh, réagir sur, sur ce film, euh, peut-être à, à ton, la dimension professionnelle de tes activités Oui, euh, j'ai été. Ça, ça marche, c'est bon Oui, moi j'ai été euh, touchée de voir euh, parler de la vie affective. Et puis On n'a pas employé le mot sexualité, mais c'est la vie affective et sexuelle. Alors c'est vrai que ma profession m'a portée dans ce champ d'accompagnement, puisque je suis médecin, je suis gynécomédicale, médicale et puis j'ai beaucoup participé au aux différentes formations euh, par rapport à la, au projet d'éducation sexuelle, formation universitaire, formation dans d'autres lieux. Et dans mon métier, j'ai reçu dans mes consultations beaucoup de personnes handicapées euh, qui posaient des questions de, de leur sexualité, de leur accompagnement responsable par rapport à la, aux, aux préventions, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Et donc, euh, ce que j'ai appris, c'est qu'à leur contact, c'est que les questions se posaient exactement de la même façon que pour les autres personnes. La, le, le, le, la seul, le seul outil, finalement, qui est utile, c'est d'avoir un peu plus de temps. Voilà. Au lieu de mettre une, un temps d'une consultation, on met le temps de deux consultations. Et puis on peut se donner le temps de revoir les personnes pour euh, être sûr que les, les messages ont été intégrés. et, et voilà. Mais sinon, les questions de la vie de couple, de la sexualité, des choix, choix de la vie homo ou hétérosexuelle. Euh, voilà, ça se pose de la même façon. Et euh, je trouve que c'est intéressant de parler de la sexualité par rapport à l'autonomie, parce que c'est quand la sexualité pointe se sont que se posent des questions d'intimité, c'est-à-dire d'avoir des lieux et, et des moments à soi et avec l'autre. Voilà. Et ça, c'est pas toujours facile... Ça demande de prendre de la distance par rapport aux parents, mais exactement comme les autres adolescents. Hein, c'est les mêmes questions distance par rapport aux parents, distance par rapport à l'institution, et, et donc ça demande une, une organisation un petit peu, euh, voilà, pour qu'il y, y ait des lieux possibles où l'intimité soit, soit possible. Et puis il y a une grande difficulté, c'est d'aborder le regard des autres. Voilà, le regard des autres quand on est un couple un peu atypique. Voilà, c'est toujours, euh, c'est toujours difficile. Voilà, donc j'ai été touchée par euh, que ces témoignages abordent la, la question de la, de la vie de couple. Alors on va voir qui va prendre le micro maintenant. Peut-être euh, ta voisine. Avec, alors une question, puisque tu t'es présentée comme la représentante des familles, l'autonomie. Alors euh, l'autonomie, savoir avec soi. Patrick nous l'a dit. On ne peut rendre les autres autonomes pour autant qu'on le soit. Sous qu'on le soit soi-même. Merci. Comment ça s'est passé Alors, vous allez voir cet après-midi un autre film, c'est des courts-métrages sur les coopérations en marche, c'est-à-dire l'action des associations tutélaires mandataires. Et Marie-Claude fait un témoignage. Donc, ceux qui seront là cet après-midi, il y en a quelques-uns qui, qui, ce matin, ne peuvent pas être là l'après-midi. Il y a 230 personnes en permanence, hein, toute la journée, avec des plus, et des, le matin, et des plus l'après-midi. Donc, qu'est-ce que, Marie-Claude, tu, tu pourrais dire, même si on va se dire d'autres choses dans le film, sur ton autonomie et celle de ta ah, famille J'ai bossé. <rire> j'ai bossé parce que pour moi, ce n'était pas évident, cette histoire. Je voulais qu'il soit le plus possible dans la vie, mais de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai mis comme barrière qu'est-ce que j'ai surprotégé et qu'est-ce que j'ai dû bosser sur moi pour mon autonomie, pour la prise de risque que je devais accepter et pour le prêter, entre guillemets, à d'autres personnes. Et je crois que ça se passe super bien, que dans d'autres instances, il a pris une autre autonomie. Et moi j'en suis ravie et j'ai beaucoup moins d'inquiétude et ça vaut le coup de le faire, mais il faut travailler. Pour les parents, c'est compliqué. Il faut faire confiance en d'autres. Il n'y a que nous qu'on est meilleurs. Bon, on le sait tous, les parents qui sont dans l'Assemblée. Donc, il faut bosser. Donc, voilà. Donc, j'ai bossé. Voilà. Merci. On peut s'applaudir. Hein, Ce matin, on se dit beaucoup de choses de, de nous-mêmes. C'est vrai. On remercie... Euh... C'est peut-être Charlotte qui va, ah, ah, ou peut-être vous, peut-être vous, mm -hmm. si vous voulez. Ouais. Euh, je, on, on vous laisse euh, le, le choix de, de rebondir vrai. sur ce que vous avez entendu euh, et sur les, ce qui s'est dit à l'instant. Euh, C'est vrai que les, les, les témoignages sont, sont particulièrement euh, touchants. Euh, je suis arrivée euh, en me disant, euh, bon, l'autonomie. Euh, et je pas pu m'empêcher euh, de référer à ma vie euh, professionnelle. Je suis euh, du champ sanitaire, moi, pas du champ médico-social. Mais la question de l'autonomie, elle se pose, vous l'avez dit ce matin, monsieur, euh, de la même façon. Et dans ce champ-là, j'ai déjà essayé euh, d'y répondre avec d'autres euh, au quotidien puisque bon, je suis de formation infirmière, et aujourd'hui je dirige une école d'infirmières. Et c'est vrai que vous avez euh, évoqué cet aspect physique, et euh, cette euh, aide qu'on va apporter à un moment donné, mais ce n'est pas ça euh, l'essentiel, Ça n'est pas non plus pour les soignants très vite. La question se pose de... Euh, cette personne soignée, finalement, comment elle participe à, au projet de soins qu'on est en train euh, de mettre euh, à l'œuvre. Et ce qui fait euh, et qui détermine euh, l'autonomie, c'est euh, la possibilité qu'on va, qu va donner et qu'elle va prendre à une personne d'avoir un espace de décision et un espace de choix, quel que soit le champ dans lequel ce choix s'exerce. Et c'est cela que j'ai retrouvé ce matin, et c'est cela mon fil rouge de là où je parle. Je dis je suis vice-présidente à l'autonomie. Moi, c'est celle-là d'autonomie qui m'intéresse dans ma mission c'est à dire là où je suis en tant que chargée de la politique envers les personnes en situation de handicap à quel moment dans nos dispositifs à la MDPH Catherine qui est là à quel moment euh, cet espace hein, de choix et de décision euh, est-il laissé C'est à cette question, il me semble, que nous devons euh, répondre. Alors, on prolongera hein, notre, notre échange tout à l'heure. Je propose à Charlotte, directrice de, de la PAM, de l'autonomie, la protection, l'équation complexe hein, entre l'autonomie, la liberté, la sécurité, la question des institutions, ben, je pense qu'on n'a pas besoin de lire les ASH, il y a des professionnels, il y a un très bel article sur les ASH il y a deux ou trois jours, hein, sur la question éthique, parce qu'en fait c'est celle-là. Quelle est l'éthique qu aussi du conseil départemental, quand il faut faire des choix pour des personnes handicapées, vieillissantes, hein, par rapport à leur lieu de vie, à leur lien social. Peut-être vous répondrez à ça, mais pour l'avenir, hein, sur la posture que vous pouvez avoir pour l'avenir. Alors Charlotte oui, pour, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que la question euh, entre l'autonomie et la protection, euh, elle, elle rejoint euh, l'éthique et l'éthique du mandataire, avec en effet cet article sur les ASH très très intéressant. Euh, je souhaitais revenir sur euh, l'intervention euh, d'Anne-Laure tout à l'heure, pour dire que oui, aujourd'hui, dans nos pratiques... Euh, dans nos accompagnements, on rencontre cette euh, difficulté euh, de l'équation entre l'autonomie et la protection et euh, comment euh, nous, professionnels, on est en mesure de se positionner pour accompagner au mieux euh, les personnes euh, vulnérables qui nous sont confiées. Alors tout à l'heure, euh, c'était la question euh, de la mesure de protection elle-même. Euh, moi, je, je souhaitais euh, aujourd'hui vous, vous présenter et vous parler de, de l'exemple du maintien à domicile. Euh, nous avons été confrontés dernièrement à la situation d'une personne en situation de handicap à domicile avec une pathologie évolutive qui avait toujours affirmé son souhait de pouvoir être maintenue à domicile. Donc cette question-là, et au regard de cette pathologie évolutive, ça nécessite pour nous de nous coordonner, de travailler avec tous les intervenants à domicile pour pouvoir adapter au fur et à mesure les interventions qui sont mises en place et s'assurer... Euh, que, euh, oui, la protection euh, euh, est bien mise en place, mais aussi, on est dans le respect et on soutient l'autonomie de la personne dans son choix de vouloir rester à domicile. Donc voilà, c'est aujourd'hui euh, ces questions-là et ces difficultés que l'on rencontre, notamment euh, par cet exemple que je viens de vous donner. Merci. Je vais la parole maintenant. Patrick Juste un petit exemple pour rebondir ce, sur ce qu'évoquait Mme Sandranier, au niveau de, du questionnement de la liberté de l'autre et à quel moment euh, on le mettait en œuvre. J'étais chef de service euh, il y a un, un certain nombre d'années maintenant euh, sur la région parisienne dans un, euh, dans un foyer de vie. Et euh, donc il y avait... Euh, d'AEP de, de, de 30 personnes qui accompagnaient des, des, des résidents qui étaient euh, fortement dépendants. Euh, et je passais très régulièrement pour veiller euh, je dirais, au bon déroulement de la prise en charge des soins le matin. Et euh, je passe un matin euh, voilà, au début de, de, de ma prise de fonction dans cet établissement et, et je vois les un Couloir, c'était un couloir qui faisait euh, 25-30 mètres de long hein. et il y avait les chambres de droite et de gauche. Et puis je, je rentre euh, à l'entrée de ce couloir et, et je vois des têtes qui euh, passent euh, par euh, l'entrebâillement des portes et qui regardent comme ça. Alors je suis fort étonné, je dis que c'est un théâtre ou qu'est-ce qui se passe. Et euh, j'interroge les AMP, je leur dis, mais. Euh, pourquoi ils sortent pas et pourquoi ils ne circulent pas. Et mais, euh, je leur dis, mais vous, vous avez interdit de circuler, il euh, y a une règle. Ah non, non, non, non, il euh, n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle. Euh, ils font ce qu'ils veulent, mais finalement, euh, il a fallu euh, plusieurs années de travail pour prendre conscience qu'avant euh, le questionnement sur la liberté de l'autre, il y a la mise en place de systèmes de confort Inconscients, bien évidemment, euh, qui font que euh, on, on va sur une pente. Tout à l'heure, on parlait des pentes, euh, la pente de la maltraitance. La, la maltraitance est, est, dans bien des cas, euh, un système inconscient hein, qui veille à, à mettre en place des systèmes de défense euh, par rapport à quelque chose que l'on a du mal à accepter, et, euh, euh, à la fois dans l'indifférence et puis dans, dans, dans l'approche et la reconnaissance. Merci. On peut l'applaudir. Johan, bon, voilà. euh, on a un peu échangé. Hein, parce que, bon, vous avez vu, Johan euh, s'est exprimé euh, tout à l'heure. On voulait passer un diaporama, mais c'était suffisant sur ce qu'est nous aussi national. Mais tout le monde a compris que nous aussi, c'est une association d'auto-représentés. Et vous, vous, ce que vous le dites, vous le dites à la société. Vous ne le dites pas obligatoirement à l'établissement dans lequel vous êtes. Et c'est Alain qui a dit tout à l'heure, notre société a beaucoup de choses à prendre de nous et à faire. Donc nous aussi, leur parole, qui doit être protégée, votre parole, c'est vis-à-vis de la société. Et là, on revient dans l'établissement. Et euh, en échangeant, tu me disais, moi, ça m'intéresse de dire un peu l'autonomie, là où je suis, au foyer APH, 11 11, AC5. Comment tu la vois Avec des exemples. Mais, donc, euh, Je voulais commencer déjà parce qu'il euh, y avait euh, deux personnes du foyer qui n'avaient jamais pris le bus. Donc, euh, samedi matin, euh, je, je leur ai dit, euh, mais, euh, je vais vous apprendre à prendre le bus. Donc, on, nous sommes partis à Carcassonne. Et euh, ils ont payé leur place. Ils sont montés dans le bus et une fois arrivés à Carcassonne, ils m'ont dit merci. Euh, merci de nous apprendre. Et je, je pense aussi que l'autonomie, euh, c'est important. C'est très important. Parce qu'ensuite, c'est euh, ça que certaines personnes partent en autonomie. Faire euh, euh, de la gymnastique le mercredi soir. Et ça c'est formidable parce que euh, ça fait déjà des années que ça dure. Et moi, euh, moi si gens-là, je les félicite parce que franchement, l'autonomie, voilà, c'est ça. C'est partir, aller faire euh, du sport. Bon. Hein. Euh, aussi, euh, nous avons euh, des gens qui ont euh, des voiturettes, euh, des gens qui ont euh, des scooters. Donc, euh, euh, moi-même également, j'ai un scooter et euh, j'essaye de, de, de, me, de me déplacer au maximum euh, au rendez-vous. Voilà. Alors, si par exemple, euh, moi, je ne peux pas, ben je, je demande à l'équipe éducative. Sinon, je fais en sorte de prendre mon scooter et me déplacer en scooter. Voilà. Et l'autonomie, c'est vachement important. Ouais. alors je vous invite tout à l'heure dans le film je dévoile dévoile rien hein, mais je t'ai trouvé extraordinaire dans le film de cet après-midi parce que Johan vous avez vu dis, il s'exprime ici devant 200 personnes entre le haut et le bas, 230 tu as dit que tu pouvais parler devant 1000 personnes pourquoi parce que c'est ce que tu vis hein, l'autonomie c'est quelque chose qui vaut le coup à être défendu. Et donc, ça, je, je crois que, vous voyez, on apprend vite à parler. Hein, voilà. Alors, merci, hein, euh, Johan. Tu auras l'occasion cet après-midi. On va un peu continuer. Euh, euh, Marie-Claude. Je, voilà, je voulais dire il y a des... que merci. tout le monde, même avec des très petits moyens, de très petits moyens intellectuels, a une, une base de progression de savoir se faire comprendre, et que l'autonomie, c'est d'entendre aussi ceux qui ne parlent pas, ceux qui expriment autrement, parce que quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui va bien aussi, qui est respecté, et est, on sait toujours ça. Parce que quelqu'un qui ne va pas bien, ça veut dire qu'on ne l'a pas entendu et on ne l'a pas écouté. Alors je voulais dire parce qu'il y a plein de gens qui sont beaucoup moins autonomes ou beaucoup moins parlants que ceux qu'on entend aujourd'hui, mais qui ont une base de progression certaine et une, une affectivité et un droit à, au respect et à l'évolution euh, certaine aussi. Merci. Juste, juste pour compléter, euh, c'est vrai que euh, L'autonomie, elle se, elle se mesure dans la qualité de la relation que l'on a avec l'autre. J'en veux pour preuve que, bon, toujours sur la région parisienne, on avait des, des personnes en situation de handicap qui étaient gravataires. Lorsque l'on accompagne une personne à la toilette, qui est grabataire, si la personne ne le veut pas, même si elle ne bouge pas, le, le, le corps pèse deux fois plus lourd. Et le, la volonté et l'accord tacite euh, qui se nouent à ce moment-là, c'est ça l'autonomie. L'autonomie, elle n'est pas ailleurs. Elle est dans cette qualité de la relation que l'on noue dans cette forme de réprocité, réprocité. Procité. Pro Pro Merci. Pro ouais. <rire> il fait que. On est euh, acteur et égaux, euh, voilà, sur cet instant et sur ce partage de temps. Merci. Alors, peut-être, justement, on pourrait euh, poser la question à, à Michel. Hein, parce que tu, bon, tu disais que tu, tu étais tout triste de ton frère c'était un peu comme ça, que tu étais arrivé à la TDI. La question de l'autonomie pour ton frère, qui est maintenu à domicile 24 heures sur 24, avec une prestation de compensation, je le dis, hein, madame euh, représentante du conseil départemental, euh, qui est à la, à la hauteur des enjeux de maintien à domicile. Hein, ça, c'est très important. Euh, bien sûr, il y a l'appui de la famille, mais euh, le conseil départemental, ce n'était pas prévu, mais je vous le dis... Hein, à travers les, nouveaux, hein, les nouvelles aides humaines, techniques, Madame Romagnac, hein, qui sont étudiées, permet des métiers à domicile. Alors, au-delà de ça, la question de l'autonomie, comment tu vois ton frère dans, cette, dans ce débat-là Philippe, aujourd'hui, il, il est grabataire, donc il est dépendant au niveau de ses soins quotidiens, de, de l'équipe des auxiliaires. Mais je, je, je pense que les, les auxiliaires accompagnent dans une autonomie. En fait, parce que, par exemple, ça, ça change complètement sa place par rapport à la famille. Il a quand même il a gardé une autonomie par rapport à sa famille. Euh, C'est-à-dire qu'il vit dans son appartement, donc il nous reçoit chez lui. Il nous invite. Certes, c'est l'auxiliaire, peut-être, qui va aider à faire des courses, préparer un repas. Mais il nous invite chez lui pour des anniversaires, pour des fêtes. Voilà. Et il garde sa place, euh, il, est, il est fils, il est frère, il est beau-frère, il est oncle. Mes enfants, mes petits-enfants, tonton Philippe, c'est important. Ils lui écrivent, ils lui envoient des dessins. Euh, voilà, donc je, je crois que l'assistance par les auxiliaires, qui est la, la, la preuve de, de sa dépendance, permet quand même qu'il garde une place autonome dans la famille. Ça, je trouve que c'est un, un point important. Après, ce que je voudrais dire de son autonomie, c'est que les choses varient. Il y a des moments où il est enfoncé dans ses problèmes de santé, et il est vraiment dans une dépendance totale, et puis il y a des moments où il émerge, les choses varient. Ce C'est pas tous les jours pareil. Voilà. Et quand il, quand il va mieux, on reprend espoir. Effectivement, on garde l'objectif de le remettre sur un fauteuil. Parce que si on peut le, le verticaliser et le, et le mettre sur un fauteuil, il pourra peut-être sortir de son appartement. Donc ça, c'est un petit peu notre objectif, avec toutes les personnes qui travaillent autour de lui. De, de, euh, voilà, je, je crois qu'on va y arriver. Je crois qu'on va y arriver. Et alors, je voudrais quand même euh, remercier... Enfin, moi, je... Je suis venue à la, à la TDI en, en 2013, voilà, parce que je suis devenue tutrice de, de Philippe. Mais c'est vrai que d'être accompagnée par les, les personnes de, de la TDI, nos réunions de travail, nos discussions, c'est vrai que euh, ma vision de, de l'handicap de mon frère a changé, parce que je le vois peut-être avec plus de, de capacité. Voilà. Je pense qu'on a toujours un vilain défaut, et puis je suis médecin, donc c'est peut-être un défaut des médecins aussi, hein, de, de faire le bilan des limites. On fait le bilan des limites, des incapacités, et on ne voit pas le, le, le bilan des capacités des lignes de force de la personne. Je crois qu'il il ne faut pas nier les limites, il faut en être bien conscient et adapté, mais il faut voir toutes les lignes de force et, et s'engager, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, courageusement, courageusement, parce que oui, il y a des prises de risques. Voilà. Donc il faut oser. Je voulais juste, euh, ce que, ce les réflexions que, euh, qui me viennent à l'esprit après tout ce qu'on a pu entendre euh, ce matin... Euh, parce qu'évidemment, on prépare des journées comme ça. Et puis après, quand on, quand on vit le moment, quand on entend les témoignages, quand on, quand on entend les débats, le, on continue à, à réfléchir ensemble. Et euh, je, je crois que c'est ça qui est important. Parce qu qu'en tant que service de l'État, euh, on, est, on est garant des droits des personnes, on est garant de, de, de bien-traitance. Euh, donc ça, c'est une mission qu'on a, qu a au quotidien. Et euh, et avec euh, Mais, mais, mais euh, qu'on ne, qu ne peut pas mener seul. Et je crois que euh, cette journée que vous nous proposez aujourd'hui à la TDI, avec euh, les familles, les personnes, nous aussi, euh, les, les, toutes les institutions, que ce soit le département, l'État... Euh, les associations c'est vraiment intéressant parce que du coup on peut se poser ensemble aussi ces questions, euh, ces questions éthiques entre protection, liberté individuelle, protection, autonomie, c'est vraiment, vraiment pas simple. Comme disait Madame Lannes, il, il faut bosser, il faut qu'on bosse pour progresser sur, sur, sur cette réflexion éthique. Et cette réflexion, je pense qu'elle doit se faire effectivement ensemble c’est voilà, pour ça que je, je, je salue vraiment cette, cette, cette initiative de cette journée et, et son esprit dans lequel elle a été, dans lequel elle a été montée. Euh, voilà, je pense que ce qui est important aussi par rapport à, à cette réflexion-là, c'est les évaluations internes euh, du point de vue de, de l'État. Bon, on attache beaucoup d'importance à ça les évaluations internes qui sont, euh, qui sont menées dans, dans, les, dans les services, services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Pourquoi c'est important euh, l'évaluation interne Parce que c'est justement. Euh, de se poser ces, ces questions euh, en interne avec les, les professionnels d'un service donc une évaluation interne c'est pas un directeur qui va rédiger un, un document dans son coin une évaluation interne c'est toute l'équipe tout, tous les professionnels de tous les corps de métiers d'un service mandataire, toutes les personnes qui y sont associées au niveau du conseil d'administration aussi, les personnes protégées, qui doivent pouvoir apporter un regard et s'interroger en permanence sur les pratiques, sur les sur les sur nos pratiques, sur nos euh, voilà, sur, la, sur, la, sur ce qui est fait au quotidien. Merci beaucoup.